Bonjour Laetitia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Lucas Comment ça va Ça va très très bien, j'ai la forme. J'espère que toi aussi. Oui, j'ai la forme. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à lâcher un like si ces vidéos vous plaisent. Et on attaque sans plus attendre avec le nouveau sujet du jour. Est-ce qu'il faut aller jusqu'en master pour considérer qu'on a réussi notre vie Eh ben non. Quel, euh... <rire> quel sujet Oui, c'est ça. On va voir un petit peu le côté, est-ce que les études sont forcément <rire> signe de réussite Parce que c'est vrai qu'il y en a peut-être beaucoup qui nous regardent actuellement, qui se posent des questions là-dessus. Ou soit, il y a les parents derrière qui leur mettent un peu la pression en leur disant euh, « tu finis médecin, avocat, ingénieur, tu vas forcément jusqu'au bac plus 5, voire bac plus 7 », un petit peu le côté être surdiplômé actuellement. Donc, euh, je trouvais que c'était un sujet intéressant à traiter. Exactement. Super intéressant parce que c'est un phénomène en fait de plus en plus courant en tout cas aujourd'hui. Mm -hmm. euh, avant les études, ce n'était pas permis à tout le monde en tout cas, ouais. euh, à l'époque de mes grands-parents et ensuite de, de mes parents. Et, et en fait du coup faire les études c'était un signe de réussite sociale ouais. aujourd'hui en fait c'est beaucoup libéralisé et, euh, et on voit bien qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui, qui sont même entrepreneurs sans mm -hmm. diplôme et ça, ça marche très très bien quoi oui. et du coup euh, c'est un sujet je pense qui va intéresser plein de gens ouais. Oui voilà, donc c'est pour ça qu'on va, qu va l'aborder, donc déjà est-ce que dans ton cas, euh, ta famille t'a mis la pression au niveau des études Tu le disais dans la première vidéo, t'es arrivé en France à l'âge de 11 ans, donc est-ce que tu auras peut-être un point de vue à donner sur deux cultures Parce que personnellement je vois que le côté culture française un petit peu, et toi pour avoir vu les deux côtés, est-ce que tu vois des nuances Est-ce que tu peux nous donner ton retour d'expérience tout simplement Ok, donc déjà euh, en Chine, il faut être tout le temps les premiers à l'école, on, on travaille beaucoup dès à l'âge de 6 de, de ans, quoi. Mm -hmm. c'est-à-dire qu'à 6 ans, on a les devoirs déjà jusqu'à 11 heures du soir, Ah, oui. euh, ah ouais, ouais c'est une, une éducation très, très, très euh, dure, en tout cas parce que justement, euh, c'est encore, c'est une société qui croit qu'on peut faire de l'ascension sociale grâce mm -hmm. aux études, donc euh, on a des cours du soir, etc. Et, euh, et moi, ben, ça n'a pas loupé, quand j'étais en Chine, il fallait être euh, tout le temps en cours, dans les loisirs, euh, etc. Euh, les maths, on en fait du lundi au vendredi, et le samedi, dimanche, il faut toujours en faire. Enfin, bon, ça, ça a été euh, vraiment euh, euh, lourd, on mmh. va dire. Mais je ne me suis pas rendu compte, puisque j'étais dedans. Oui, voilà. et il n'y a pas de recul. Euh... J'avais pas de euh, voilà. Mais c'est quand je suis arrivée en France que mmh. je me suis dit « waouh ». En fait, euh, on, peut, euh, on peut faire autrement, en tout cas euh, des études, mmh. et on peut apprendre autrement. C'est mmh. surtout ça. Parce que là-bas, c'est vraiment beaucoup de parcours. Et en France, euh, quand je suis arrivée, ben, déjà mon père, lui, il fait partie des, des, des premiers Chinois, on va dire, à avoir, être allé à l'université et à venir en France. Donc, euh, il était classé... Intellect mm -hmm. et à l'époque comme j'étais enfant unique eh ben je devais un peu suivre la voie de mon père lui il est scientifique il faut que je sois scientifique okay. donc euh, c'est ce que a, a voulu souhaiter enfin c'est ce qu'a voulu mes parents pour moi en tout cas mais moi je je suis pas du tout scientifique du tout ouais. et euh, du coup ça ça a eu euh, des clashs euh, après euh, j'ai fait des études donc j'ai choisi les études que je voulais faire que eux ils voulaient absolument pas que je fasse c'est la bière commerce euh, ben, dès le, la première, quand il fallait choisir euh, « euh, L »,« S » ou « S ouais. », ben, eux, ils avaient coché « S ». Et moi, au dernier moment, en fait, j'ai barré, j'ai mis « E.S ». Ça ouais. a été euh, vraiment la guerre, ouais. euh, enfin, ouverte hein, oui. euh, à ça. Mais c'était pour moi une façon d'affirmer, parce que je ne voulais pas aller… Ce que tu euh, avais envie de faire. Exactement, parce que je ne voulais pas aller euh, apprendre quelque chose dont je ne suis pas bon. Euh, et, euh, et en plus de ça, euh, pendant deux ans euh, au lycée, je vais, je, je vais vraiment en fait, avoir euh, l'impression peut-être d'échec, j'en sais rien, je ne l'ai mmh. pas fait. Oui. Donc euh, j'ai choisi ES et puis après euh, j'ai voulu faire l'université. Et euh, quand j'y suis arrivée en licence, donc euh, j'étais déjà à l'IAE, mmh. euh, je suis partie en Chine. Voilà. Okay. Je voulais arrêter après la licence. D'accord. Parce, euh, parce que je me suis dit, ben, je parlais anglais, français, chinois, euh, c'était super, euh, je vais rentrer en Chine, je vais aller travailler là-bas parce que c'était un de mes rêves. Mm -hmm. et, euh, et donc euh, je pensais trouver euh, du travail, etc., etc. et bien rémunéré. Hein. Et je me suis dit, comme ça, je vais rentrer plus vite dans la vie active. Parce que moi, je voulais, n'aimais pas vraiment les études. Okay. Et, euh, et en fait, à ma plus grande surprise, euh, ce n'était pas comme ça la réalité, puisque si on n'avait qu'une qu une licence, euh, et ben on n'avait pas les clés nécessaires pour accéder au poste que je plaisais. Donc, je devais commencer assistante et, mmh. et, et je ne sais pas combien d'années j'aurais pu mettre pour monter là-haut. Donc, euh, du coup, avec ça, bah, je, finalement, je suis partie euh, que deux mois et je suis revenue très rapidement. J'ai supplié l'école de me reprendre euh, en master parce que mm -hmm. je n'étais pas inscrite. Et, euh, et, et j'ai continué en conscience euh, les deux années de master parce que j'ai vu qu'avec une licence, on ne pouvait pas aller euh, très loin. Ça, c'était à mon époque. Aujourd'hui, je pense que... Euh, C'est pas qu'avoir un, un diplôme master en poche, on va réussir mieux dans la vie, mmh. mais en tout cas, en fait, ça nous donne accès à plus d'informations, notamment aux intervenants, tout ça. Et euh, du coup, en fait, quand on arrive dans une entreprise, on, on peut accéder à des, à, des, à des postes plus élevés. La preuve aujourd'hui dans les annonces, mmh. et un jour, j'espère que ça va changer qu'on plus, euh, voilà, est-ce que c'est un Bac plus 3 Bac plus 3 ou Bac plus 5 en fait. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Hmm. Mais j'ai vu que de plus en plus d'annonces, ils mettaient euh, Bac plus 3, alors qu'avant, Bac plus 5, c'était voilà, le minimum attendu. Exactement. Mais aujourd'hui, comme tu as dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a eu un surchauffe en fait de diplômes. Euh, même aujourd'hui, des assistantes commerciales ont des Bac plus 5, hmm. alors qu'avant, les assistantes ont un BTS. Voilà. Ouais. Donc en fait, le monde est en train de, de changer et ça va, ça va enfin, c'est dans une vitesse énorme. Donc euh, moi, je pense que si, si vraiment ça dépend ce qu'on veut faire, mm -hmm. requiert un master et parce que aussi si on n'a pas assez de maturité, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a des gens qui, qui ont une licence et qui sont déjà très matures et qui se sentent affronter la vie professionnelle de suite, mm -hmm. ok, c'est ok. Et ensuite, qui peuvent se former ensuite aux certifications différentes, euh, etc. Mais oui. si on n'est on pas encore prêt, à aller en master et se spécialiser en master, donc mm -hmm. il faut bien choisir les masters, c'est quand même euh, bénéfique. Donc, euh, je ne ferai pas de généralisation, parce que moi, j'ai été dans, dans les deux cas, mais en tout cas, ce qu'on m'a apporté euh, les masters, c'est une spécialisation et, euh, et ensuite une, une maturité. Ouais. Peut-être que du coup, le Bac plus 5 peut permettre une progression un peu plus importante dans le sens où, comme tu disais, Bac plus 3, tu peux commencer dans le domaine de l'assistance, etc. Donc, tu as une carrière qui est mmh. peut-être comme ça, alors que si tu fais 2 ans en plus, tu vas avoir la courbe qui va être un peu plus inclinée, qui va te permettre de monter peut-être un peu plus rapidement dans les postes si c'est ce que tu as envie, bien sûr. Exactement. En fait, aujourd'hui, dans les cross entreprises, ils sont tous des grilles d'évaluation. Mmh. Étant donné qu'il y a énormément de monde à évaluer, ils ne peuvent pas se dire « toi, tu es performant, toi, euh, on va voir », etc. Donc, pour garder quand même ce côté égalitaire, en fait, ils ont des grilles. Mmh. Voilà. Et dans les grilles, à partir de certains niveaux, pour manager, il faut avoir un master. Mmh. Voilà. Donc, euh, on ne juge pas sur euh, si c'est juste ou pas, hein. on juge juste sur du factuel, euh, c'est qu'aujourd'hui encore dans les entreprises, ils ont ces, ces demandes-là. Et donc, si on veut être entrepreneur, mm -hmm peut-être qu'on n'a pas besoin du master oui. en fait, donc euh, on peut partir directement juste après la licence, on termine et puis euh, voilà. Et puis pour d'autres personnes qui ont envie d'être chercheur par exemple, ouais. euh, là il ne lui faut pas un master, il lui faut un doctorat, ouais. donc euh, dans ce cas-là il faut qu'ils choisissent euh, la filiale. Donc moi ce que je peux donner comme conseil en tout cas à vous et, et à tout le monde, c'est d'abord de, de se renseigner par rapport à un métier qu'on mmh. aimerait bien faire. Alors, posez des questions, il y en a plein, des professionnels comme moi, comme, qui, qui, qui ont envie aussi de, de partager. Donc, mmh. posez-leur la question, en quoi, qu'est-ce que vous faites dans la vie, euh, tous les jours, c'est quoi Et ensuite, s'il y a un métier qui vous intéresse, et bien, regardez quel est le niveau d'études requis enfin, voilà, mmh. qu'on demande et, euh, et qu'est-ce qu'ils ont fait comme études. Ça permet en fait déjà de réduire un champ euh, du possible et trouver et après, la voie adaptée exactement et en plus optimiser parce que si on part dans un master souvent c'est comme on part en S mmh. parce qu'on sait pas quoi faire après ouais, donc ce que euh, on, fait on a plus de choix voilà parce, fait qu ça parce que ça parce si que on m'a dit S c'est la voie royale ça ferme le moins de portes donc j'ai fait on va faire ça mais c'est pas par conviction même si c'était très intéressant parce que j'avais des facilités sur maths et physique mais c'est plus je ne savais pas ce que je voulais faire, donc je me, je me laisse deux ans de plus, entre guillemets, jusqu'à la fin de la terminale. Exactement, mais en master, c'est pareil. Mm. C'est-à-dire que euh, soit on sait déjà euh, ben, le boulot qu'on veut faire, une licence, c'est déjà au top, mais pourquoi continuer mmh. Par contre, si ce qu'on veut faire, ça requiert un master parce que ça requiert une spécialisation, euh, ben dans ce cas-là, il faut le faire. Ou alors, ça demande une certification professionnelle. Donc, euh, il ne faut pas faire de master, il faut aller directement peut-être sur cette certification. Donc, euh, le tout, c'est de ne pas partir euh, en disant, ben voilà avec un master, euh, je vais tout faire. Ben, dans la vie réelle, mmh. euh, c'est en S, ce n'est pas grave, en première, ce n'est pas grave, effectivement, mais quand on a, plus on monte, plus c'est important. important. Donc, euh, il faut d'abord savoir ben, sur, ce sur là, les métiers qu'on veut faire, qu'est-ce mm -hmm. que c'est demandé. Et après, ben, on, on va faire on ça. Adapte, Exactement. Parce que si on fait deux ans de master, après on va se rend compte qu'on n'avait pas besoin, ok, c'était sympa, mais peut-être que la personne va, va, va penser qu'elle a perdu deux ans en fait. C'est mm, euh... ça, ou même des gens qui… Euh... Parfois, il y en a qui se laissent un peu porter par les études, mmh. c'est-à-dire ils rentrent en licence, ils ne savent pas trop, ils font une L3 et quand ils arrivent mmh. au bout de la L3, ils disent bah, « finalement, ce n'est pas ce qui me plaisait ». Donc, ils recommencent depuis le début ou ils refont un, un bachelor ou une troisième année dans quelque chose d'autre. Donc, c'est important comme ça de savoir au fur et à mesure, de se reposer les questions, savoir si ça nous plaît vraiment mmh. ou même, comme on disait, voilà, de faire un master et peut-être se rendre compte soit que le master ne servait pas ou au pire qu'il n'était même pas adapté et qu'il faut refaire un autre master exactement non mais c'est euh, et puis surtout là dedans ce qui est fatigué c'est nous-mêmes mmh. mentalement c'est très fatigant de se dire je recommence j'ai encore mal choisi etc, etc. Mmh. donc pour ne pas générer ce sentiment négatif en tout cas mmh. et eh ben aujourd'hui on a accès à Google on a accès à LinkedIn Instagram Facebook euh, aux... enfin je veux dire le réseau aujourd'hui est assez ouvert euh, en école on a des intervenants professionnels etc mmh. et eh ben ça coûte rien de poser des questions et mmh. d'avoir des réponses et peut-être des éclaircissements bien avant et c'est super quoi. Oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, c'est bien en fait, se renseigner sur le métier qui nous intéresse et à, entre guillemets à apprendre les règles du jeu pour pouvoir y accéder et mmh. ce dont on a besoin peut-être juste d'un bac, d'un bac plus 3, d'un bac plus 5, bac plus 2, lequel Et respecter entre guillemets ces règles du jeu ou soit créer ses propres règles s'il y en a qui veulent se lancer après euh, dans un domaine entrepreneurial. Mais s'il y en a qui nous regardent, je pense, et qui peuvent être intéressés par ça, je pense que... On digresse un peu de la vidéo, mais je pense que c'est intéressant parce qu'il y en a qui associent la réussite d'études au fait du nombre d'années. Mais s'il y en a qui ont des side projects à côté, je pense qu'il faut les développer quand même en parallèle des études au cas où ça ne marche pas. Parce qu'il y en a qui sont plus sur la technique brûler ses navires et se dire euh, je lance le projet de zéro et en plus j'arrête les études et je pense que ce n'est pas du tout. Hein. Ah, je ne sais pas ce que tu en penses, on peut en parler un peu si tu veux. Mais... Ah oui, mais c'est comme toi, enfin, je, je, ça me vient en mmh. tête ton exemple, c'est-à-dire que c'est compatible. Mmh. Euh, même si on a un projet euh, à côté, j'en sais rien, être fleuriste. Allez, mmh. moi j'ai une passion pour le, les, les fleurs, euh, par contre à côté je, je fais des études euh, de commerce. Mmh. Eh ben, très bien, eh ben, on peut, en étant étudiant, on n'a on a pas de dette. On n'a mmh. pas de pas forcément on a... de famille pas voilà' forcément ça. On a une de liberté loyer. voilà c'est ça on a les parents encore derrière etc on est quand même libre mmh. et puis si on se gourre ou quoi c'est pas grave on de a appris exactement et l'expérience aujourd'hui sur le CV c'est super demandé mmh. même plus que les études et de oui. plus en plus avant dans les cv on mettait d'abord éducation et puis après expérience professionnelle et puis euh, les autres aujourd'hui en fait c'est l'inverse il y a plein oui. de gens, même des étudiants qui mettent expérience professionnelle en haut oui. et ensuite l'éducation donc moi je conseillerais ben, des, des personnes à, à suivre ton exemple s'il si y a un projet c'est de d'abord bien regarder ce projet là Okay. Mmh. Est-ce que je peux le faire à côté des études Si c'est oui, je pense que c'est une très bonne solution. Mmh. Comme ça, on se lance, on apprend en même temps. Et, euh, et peut-être qu'à la fin, bah, si l'affaire marche, et bah, okay. là, on sait qu'on ne continue pas. Euh, pourquoi mmh. Voilà, On ne continue pas sur le master parce que mon affaire marche. Mmh. Après, ce que je vois en école aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de parents mmh. qui veulent... Que leurs enfants fassent des études. Oui. Voilà. Donc il y a aussi Ils cette encore pression sur familiale. un schéma peut-être aussi. Peut-être. Et ça, euh, j'invite euh, vous euh, qui regardez aussi bien euh, étudiants euh, que, euh, que euh, bacheliers que parents de discuter entre vous. Mmh. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou alors c'est des attentes que les parents créent mmh. Et il y, y, y a des personnes que j'ai eues, euh, des, des élèves que j'ai eues en arrivant en cours. Bah, eux, ils n'en ont rien à faire, des études, puisqu'ils trouvent que c'est les parents en fait, qui, euh, oui. qui ont voulu ça et que ce n'est pas du tout euh, ce qu'ils veulent, etc. Et du coup, là, c'est un peu problématique. Ok. Bah, Est-ce ouais. que tu as un petit dernier point à ajouter ou quelque chose où on a fait non, le tour Non, mais moi, oui. Aujourd'hui, il y, y a tout sur Internet. Enfin, soyez juste curieux. Okay. Curiosité nous amène beaucoup d'ouverture et l'ouverture nous amène des solutions. Ok, ça marche, je m'en finira là-dessus. Bah, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, ou à poser des questions dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao